Hello les amis, si vous voulez vivre de votre passion et que vous savez qu'il faut créer des formations en ligne, des programmes en ligne pour pouvoir gagner de l'argent sans vendre son temps contre de l'argent et que bah, vous avez du mal à créer cette première formation en ligne parce que vous procrastinez, parce que vous avez des soucis techniques, parce que vous ne savez pas où aller, vous avez besoin de motivation, d'un groupe, d'un leader pour vous aider, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Cet été aura lieu le programme passion formation. Passion formation, c'est quoi C'est six semaines pour vous former à créer votre première formation en ligne et la vendre. Donc, on va passer en fait, il y aura trois grandes parties dans cette formation. Pendant deux semaines, on aura comment trouver et valider l'idée. Okay comment trouver une idée et euh, la valider pour qu'on soit sûr que bah, quand on aura sorti la formation, elle va être vendue. Sinon, c'est du temps perdu. D'accord Donc ça, ça sera pendant les deux premières semaines. Puis pendant deux semaines, on va créer la formation. Donc là, je vous donnerai tous les euh, éléments à connaître, techniques, stratégiques, comment parler devant une caméra, le matériel à utiliser, l'équipement à utiliser pour vous permettre de filmer votre formation en ligne. Ce n'est pas si compliqué que ça, mais en même temps, s'il n'y a personne pour vous accompagner, c'est vrai que c'est parfois un peu difficile. Moi, j'ai fait des, euh, des dizaines et des dizaines de formations, plus de 1000 vidéos euh, de ce type et où je filme mon écran, donc moi j'ai l'habitude et au lieu que vous passiez autant de temps à apprendre, bah, je peux vous apporter toute cette euh, intelligence et cette connaissance. Et puis dernière partie, bah, c'est bien beau d'avoir une formation en ligne, il va falloir la vendre. Donc, je vous donnerai bah, toutes les astuces, les techniques, les tactiques, les stratégies qu'utilisent les experts du web pour vivre de leur passion. Donc, valider l'idée. Trouver et valider l'idée, créer la formation et la vente. C'est un programme sur six semaines. Donc, si vous inscrivez en dessous, là, euh, bah, vous serez tenu au courant avant tous les autres avec euh, un tarif spécial. J'hésitais à le dire, mais je vous le dis avec un tarif spécial pour rejoindre ce programme. Donc, euh, bah, il n'y aura que 15 places. Ce sera de mi-juillet à fin août. Et je vous le dis tout de suite parce que je sais qu'il y en a qui partent en vacances, c'est normal. Euh, si vous partez une semaine en vacances durant euh, cette période entre mi-juillet et fin août, ce n'est pas grave, vous pouvez rattraper parce qu'on a toujours deux semaines pour travailler les parties. Par contre, si vous partez deux, trois semaines, ce ne sera pas fait pour vous. Euh, voilà, comme ça, vous savez. Est-ce que c'est pour les débutants Alors, c'est pour les débutants à condition que vous ayez déjà une idée assez avancée de votre business. OK Donc si vous n'avez encore rien fait, mais que vous savez quoi faire et que ça fait six mois, un an que vous procrastinez, OK, c'est pour vous. Si vous n'avez aucune, aucune, aucune idée de quel business créer, de cette formation ne sera pas faite fait pour vous parce qu'on va aller euh, assez vite. Six semaines, c'est long et court à la fois. La particularité de cette formation, c'est comme dans tous mes programmes, euh, il y a du contenu vidéo, mais où on va dans, à l'essentiel. Je ne vous fais pas regarder 10 heures de vidéo. Hein. On va à l'essentiel dans les vidéos. Il y a des supports écrits que je vous envoie par colis, ou que vous soyez dans le monde, je vous envoie un colis et vous allez pouvoir accéder à du support pour vous aider à mieux suivre les vidéos et à travailler de manière concrète et préparer votre formation en ligne. Et puis, troisième point très important, c'est qu'il y aura des coachings en groupe. Chaque semaine, il y aura plusieurs groupes okay, à, des heureux, à des horaires en journée et en soirée, comme ça tout le monde peut y participer. Et l'idée, c'est que bah, vous puissiez poser vos questions, vous puissiez retrouver d'autres personnes qui avancent avec vous pour vous motiver plutôt que quelque chose où vous êtes autonome et un peu perdu seul. Donc, je prends que 15 personnes pour cette première session parce que il euh, y aura du boulot et je veux vraiment vous servir au mieux. Donc, si vous êtes intéressé, ne loupez pas cette première session. Pour ça, bah, euh, Laissez votre email et je vous tiendrai au courant très très rapidement euh, avant tous les autres. Ok Donc si vous êtes intéressé, vous savez quoi faire. Je vous dis à très bientôt. Et si vous avez des questions, quand vous êtes inscrit, vous recevrez un email, bah, posez la question et je serai ravi de vous répondre. Ciao, ciao